Ces jours ci une vidéo de la légende ivoirienne de football fait la une des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'on peut voir le grand Didier Drogba à moitié nu en compagnie d'une jolie demoiselle. La toile est en ébullition. Didier Drogba, double ballon africain et légende de Chelsea, est actuellement au centre d'un scandale. Il aurait publié par erreur une vidéo de lui en compagnie d'une demoiselle dans son lit à moitié nu. La vidéo reste tout de même moins scandaleuse, puisqu'elle ne présente aucune nullité approfondie de la légende et de la jeune femme. Cependant, cette vidéo pourrait causer beaucoup de tort à l'ancien canonnier de Marseille, qui vise actuellement la tête de la maison de verre de Trégville. Suivons ensemble la fameuse courte vidéo. Tu ah dis à personne. Oui, à elle est positive, elle veut me contaminer, mon me mordant. Oui, Yann. À... Tu dis à personne. Oui, elle est positive, elle veut me contaminer. Moi, me mordant. Oui. Une situation peu compliquée, Ses détracteurs pourraient l'utiliser comme un argument pendant cette élection à la présidence de la FIF. Aussi, jusque-là, Didier Drogba a été l'un des footballeurs très discrets, et jamais cités dans les scandales sexuels. Beaucoup adulés en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde, Didier Drogba est considéré comme l'un des ex-footballeurs les plus actifs dans le monde du business et cette vidéo vient entacher le dossier très discret de DD11. Aussi, cette histoire laisse tout de même quelques interrogations. Pas réputé pour commettre des écarts de ce genre, le candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, est sorti du silence sur son compte Instagram en expliquant qu'il est séparé avec celle qu'on pensait toujours sa femme, l'Aladi quittée, depuis l'année dernière, et que cette vidéo ne constitue donc pas une preuve d'infidélité.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 Une version plus convaincante que celle relayée par l'entourage de l'ancien buteur de Chelsea, qui affirmait que cette séquence est tirée d'une publicité qui sera prochainement diffusée afin de lutter contre le Covid-19.